cybersécurité, système et réseau. Il paraît que la filière tech embauche à tour de bras. Je vous emmène bosser aujourd'hui chez s 2 i West qui recrute des développeurs web. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Timothée, je suis responsable de centre de service chez s 2 i West et bienvenue chez nous. Merci Timothée. Alors il paraît qu'AS2i West recrute et que tu as un job pour moi. Tout On à en fait. discute autour d'un café Bien sûr. Allez, on y va. Mais c'est comme ça tous les jours ici C'est à peu près tous les jours comme ça. Là, c'est un peu exceptionnel, le vendredi. Ouais. On a un déjeuner tous ensemble. On prend une petite demi-heure pour un moment convivial. D'accord. Timothée, merci pour le café. Pour moi, la convivialité est hyper importante dans le travail. Explique-moi ce s 2 z West fait ici. Eh bien, S2Z West, c'est une entreprise du service numérique. Donc, on est un grand acteur du, de la région Bretagne. On a été créé en 1997 et aujourd'hui, on est 480 collaborateurs ici. On travaille sur trois domaines métiers les infrastructures, euh, réseaux et systèmes, la cybersécurité et le développement logiciel plutôt orienté web. D'accord. Et pour quel type de client vous travaillez donc nos clients euh, sont à la fois locaux et nationaux euh, dans différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, euh, ces clients, ils ont beaucoup de projets, beaucoup de demandes. Donc euh, c'est dans ce cadre-là qu'on qu recherche du renfort pour nos équipes. Et alors ce job de développeur télécom à tes côtés, il consiste en quoi Donc ce job de développeur consiste à développer des applications, des logiciels, pour la gestion du réseau d'un grand opérateur. Télécom bien connu. D'accord, alors quand tu dis réseau, moi ça me fait penser à la 3G, la 4G, la DSL, la fibre que j'ai de ma télé jusqu'à mon smartphone, c'est ça C'est exactement ça, donc aujourd'hui on a l'impression que ça fonctionne par magie. En réalité il y a 500 techniciens qui travaillent tous les jours là-dessus euh, et ces techniciens justement ils utilisent des, des applications et des logiciels. Donc le travail du développeur consiste à prendre en charge des projets, des demandes d'évolution sur ces logiciels, donc il y a plusieurs types d'activités, de la conception, de la spécification, de l'architecture. Bien sûr, du développement et du test, et puis du suivi en production. Et les qualités qu'il me faut pour ce job Les qualités qu'il me faut pour ce job, c'est euh, être autonome, être impliqué, technophile, et euh, bien sûr, aimer le travail en équipe. .NET, mais on a aussi des besoins Java les deux. Peu importe, du moment que vous êtes passionné. Plutôt bac sur les missions, mais on a également des besoins en front. Chez nous, on s'entend bien, on commence même à se comprendre. La mission, c'est chez s 2 dans nos locaux. Possibilité de télétravailler. Euh, Breton et reste du monde, on a d'ailleurs un programme spécifique Welcome to Brez », pour faciliter la venue en Bretagne. Chez S2I, l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, on vient tout juste d'être labellisé Great Place to Work. On fait sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. <rire> Timothée, merci beaucoup pour l'accueil et la visite. Merci à toi. Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes d'S2I West. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.